Salut gang, c'est Weedman, on est de retour avec ma lumière Vipar Spectra, modèle XS1000. Le beau petit collant que j'ai collé. Vipar Spectra utilise des lumières Samsung, comme lumière LED. Et le petit moteur ici, le driver, c'est de marque Meanwell. Et avec Vipar Spectra, le modèle XS, XS1000. On peut ajuster la lumière aussi. Et voici mes quatre plans. Dans ma tente, 3 pieds par 3 pieds. On sait que la lumière est, est faite pour une 2 pieds par 2 pieds. Pour optimiser là. Euh, optimiser l'utilisation de cette lumière C'est 2 pieds par 2 pieds. Mais là, pour, pour cette rouge, j'avais seulement une 3 pieds par 3 pieds. Donc, on, on va faire avec. Euh, ça, c'est les plans avant de les nourrir. Je voulais vous montrer la différence du pinkush, comment les feuilles sont vraiment abaissées par le bas, euh, vraiment plus soif que les autres. Depuis le début de cette grow, j'ai déjà donné de l'eau. À trois occasions, j'ai donné là un bon 500 millilitres de plus au pinkush. Et il euh, y en va encore, il y en va encore. Voici mon Glouki euh, en parfaite santé. Le numéro 1. Ça ici, c'est le Glouki numéro 2. Euh, vous vous rappelez, c'est celui que j'ai cassé quand j'ai fait du low stress training en voulant attacher mon plan. Le plan cassé. J'ai pas été capable de le récupérer, même si je l'avais attaché avec du scotch tape, du ruban adhésif. Regardez la cicatrice ici. C'est en plein ici que j'avais cassé le plan, en plein centre. Décidé de le conserver. Regardez-moi, là, c'est trois, quatre grosses têtes, là. là. Euh, incroyable, le Glockie de Bonus franc comment qu'il a pu récupérer, là, de ce triste euh, accident. Celui-ci, dans le fond, euh, un peu excité de voir les Buds. Je sais que ça va donner des belles Buds mauves. C'est le Gorrius Giddos, numéro 3. Mais un petit peu moins excité. Euh, tellement été déçu, là, par le goût du Gorillaz Giddles 1 et 2, que vous pouvez voir dans mes autres vidéos. Et le pinkouche, numéro 3. Euh, pas été évident là, de faire euh, germer ces graines de cannabis-là, de pinkouche. Euh, Il y en a-tu? Il y en a-tu de la, de la... Il pousse différemment que les autres, hein? Regardez, là. Lui, c'est sûr qu'il a été cassé. Mais regardez lui, là. C'est un cannabis assez standard, là, avec des grosses têtes. Mais lui, je trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup... Beaucoup de feuilles, beaucoup de stock, beaucoup de tiges, c'est léger, là, il y, y a vraiment soif. Donc euh, aujourd'hui, ça sera pas seulement de l'eau, ça va être vraiment euh, avec la, la recette, avec les nutriments. On va leur donner à manger et regardez bien là, cette photo parce que dans la prochaine vidéo, euh, il va y avoir un scrog, il va y avoir un filet d'installer. Je vais installer un filet comme dans ma tente avec la, les wet panties, euh, j'aime beaucoup travailler avec le scrog, euh, beaucoup plus facile là, pour gérer l'espace et on va pouvoir euh, jouer avec la lumière pour que les buds, les plants soient tous à la même hauteur, pour que tous les plans là, soient euh, favorisés également, pour que tous les, les buds aient oh, le plus de lumière possible J'en ai pas euh, un qui soit euh, favorisé. Donc, c'était l'évolution de ma XS1000, l'évolution de la grow sous ma lumière XS1000 de Vipar Spectra. Filtre au charbon, extracteur d'air, tuyau. Merci à Vipar Spectra pour les petits collants. Mais l'idée en arrière de cette vidéo, c'est vraiment pour vous montrer la différence du Pink Comment qui a besoin de plus d'attention. Euh, les trois autres, c'est la même recette, même nombre de nutriments, euh, même nombre de quantité d'eau. Mais le Pink vraiment différent. Vraiment hâte que ça tourne en floraison. On n'est pas encore rendu là, mais on installe le scrog. On va voir là que on sait peut-être pas se voir la partie terre ici là. On va sûrement essayer de d'attirer les d'étirer les tiges pour que ça prenne de l'espace et juste en donnant des nutriments aujourd'hui ce soir. De, dans deux jours là, il y aura déjà une grosse différence. Euh, les plants vont être vraiment contents d'avoir euh, du manger et euh, on va essayer de gérer l'espace avec le scrug. Donne un pouce à la vidéo, fais un commentaire. Et on se voit très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.